Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est votre tracteur. Oui, c'est celui-là. Ouais, celui d'accord, ah, ok. Euh, vous ferez gaffe, si vos collègues vous croisent, euh, ils, vous, ils vont vous faire chier. Ah, justement, c'est à propos de ça que je voulais vous, vous voir. Bienvenue au nouveau sur ma Machine YouTube, MrWizU. You. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur du GTA 5 RP. Donc voilà, je continue mon aventure. Nous sommes actuellement à l'épisode 6 que je tourne aujourd'hui maintenant avec vous. Donc voilà, je vous laisse regarder le gameplay et je vous dis à tout de suite Ah D'accord, ok. Euh, vous ferez gaffe si vos collègues vous croisent, euh, ils, vous, ils vont vous faire chier. Justement, c'est pour ça que je voulais vous voir. Donc, euh, euh... Bah, attendez, on va les se mettre, on va les se mettre, euh, hop, on, va, on va quand même aller profiter de la vue. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Non de moule, non, non. donc après une réflexion avec, euh, avec Monsieur le président. Euh, donc, il se trouve qu'on a des soupçons sur vous depuis un petit moment, donc euh, par rapport à des trafics de stupéfiants, ou de la corruption au trafic de stupéfiants. Euh, je vous le dis, on a eu des indiques qui sont venus nous voir. Euh, Comment quoi, euh, vous voulez vous, vous, vous lancer dans, dans le trafic de stupéfiants. Il se trouve que du coup, on a eu un mandat pour du coup, c'était vos comptes. Il se trouve que vous avez posé une somme de 6000 dollars euh, sans motif. En... Pas... Je pense pas que ce soit aujourd'hui revenu des revenus aujourd'hui. Si, si, regardez euh, bien, je mis le aussi. D'accord, donc du coup, monsieur Devon, n'a pas fait part de ça. Euh, en tout cas, voilà, donc du coup, on les indique comme quoi vous voudriez dans nos business de stupéfiant, notre avis de stupéfiant. Du coup, euh, pour être honnête avec vous, euh, on vous a suivi un paquet de fois. Euh, on... Je pense, en tant que commissaire, que oui, vous c'est ce que vous comptez faire. Et en plus de ça, ça, ça, ça, ça suit bien le, le prolongement de, de, de ce qui se passe. Parce que ben, l'enquête s'est ouverte il y a deux jours sur vous. Et ben, comme par hasard, aujourd'hui, vous venez pour démissionner. Donc, pour vous, donc, du coup, je vous laisse le choix entre deux solutions. Euh, dans, dans, dans les deux cas, ce ne sera pas une démission, donc un licenciement. Donc, du coup, vous ne ferez pas de chômage. D'accord, très bien. Il faut le savoir. Euh, deuxième petite chose, euh, du coup, par rapport donc, à ce trafic de, de, de stupéfiants et cette, euh, et cette corruption, on considère ça comme de la corruption aussi, il euh, y a deux solutions. Soit vous nous servez d'indic pour, pour les prochaines semaines, on ne vous demande pas de faire des arrestations, quoi que ce soit, juste de, nous venir, de venir ou nous envoyer des SMS pour nous dire avec qui vous êtes, où est-ce que vous êtes mais si bien sûr le terme, le, le contrat n'est pas n'est pas n'est pas honoré de, vos, de, de votre côté. Euh, ben, L'amende que je vais vous annoncer s'appliquera. Donc on veut des photos, on veut tout ça. Hein. Qu'on soit, qu soit honnête. Mais, euh, mais vous avez rien de concret sur le plan bon final. Ah bah ben si, on a quand même des messages, si, on a quand même si, des photos, si. on a tout ce qu'il faut. Vous inquiétez pas. On hein. très bien. Pas. On va pas, je ne vais, vais pas vous balancer les sources, hein, mais euh, je pense que, que, que les personnes avec qui vous avez vous êtes mm -hmm. dans le business vous apprécie pas déjà particulièrement dès le départ. Est-ce que, exactement, est-ce que là, tout de suite, vous auriez des noms euh, des noms à donner euh, Parce que je vous dis, ça a été, ça a été très vite. Hein, euh, je pense que ça a mis moins d'une heure à vous faire balancer alors que vous vouliez rentrer dans le, dans le business. Hein. Ça a été très très vite. Hein. Donc, euh, nous, on connaît la personne, bien évidemment, puisqu'elle est venue nous voir. Est-ce que vous avez peut-être une idée de cette personne Avec qui exactement vous avez... Euh, parce on va te on, on, un... on va commencer là. Hein, comme j'ai moins... essayé de traquer ces personnes justement pour essayer de piocher au plus profond du business. Et j'ai essayé d'avoir des informations en... en leur proposant, en leur disant que j'avais quelque chose à côté, sachant que j'étais agent de police. Euh, J'aurais jamais fait ça. D'accord, mais alors le, le problème, c'est -ce que quand le commissaire vous a police. autorisé à mener l'enquête ai... Voilà, c'est ça en fait. Du coup, je pense pas que vous ayez. Du tout, ma propre initiative pour que je fasse voir que... À ce moment-là, il moment faut penser qu'il bah, faut quand même prévenir le, de le commissaire, parce que vous dites bien quand même qu'il va y avoir des, des retours par rapport à ça. Vous savez, les, depuis deux jours, on nous incrimine un petit peu que la police est corrompue. Donc vous dites bien que c'est visé envers moi parce que je suis le commissaire, mais c'est pas moi qui est la première personne visée. Oui, et, euh, et j'ai une autre question, que question. Les personnes aussi. sont un petit peu au courant. Et et j'ai une autre question, que du coup. Allez-y, monsieur Hobie, allez-y, allez-y. Allez du coup, comme je disais, le problème, c'est que c est, c est, c est, c est, cette, cette action-là est qu'elle n'a pas été mandatée par, par, par, par, par un supérieur, ou du moins vous n'avez pas mis, parce que vous serez venu me, me parler de ça. J'aurais pu vous couvrir. J'aurais pu très bien dire, voilà, j'ai envoyé l'agent de moule, il m'a tenu au courant, comme quoi il allait en, en infiltration, pour voir qui faisait quoi. J'aurais pu vous couvrir. là, Le problème, c'est que Sauf que, que voir. ça tient pas la route, cette excuse ça tient pas la route dans le simple et le bon sens que euh, dans ce cas-là, si vous menez l'enquête, pourquoi vous démissionnez mais Parce que euh, je vous ai dit que. Euh, ai... Vous, vous subissez, subissez des pressions Pas oh, du tout. Rien du tout. Non, il faut je nous dire, arrivé. si vous subissez des pressions, on peut vous couvrir, hein. enfin vous protéger du moins. Euh, après, bon, ben... Bah, vous... Donc du coup, après. vous avez commencé après, une après, enquête et vous la terminez pas. Après, c'est peut-être pour l'aspect euh, familial, mais... Après comme je vous dis je peux comprendre que ce soit un business beaucoup plus lucratif. Après comme je vous dis je vous, je vous prends pas en tête, hein, on a, vous avez servi pendant un petit moment sous mes rangs, vous avez été un bon. Un bon Et d'ailleurs des, des, des faits irréprochables, moi j'en tombe sur le pied. Moi je, moi, je pars sur le principe où je vous laisse deux portes de sortie, enfin je vous laisse la porte de sortie, ou ben, soit vous êtes un petit peu intradique, je ne vous demande pas de, de vous mêler de ces affaires-là. Et bien sûr, si vous faites tomber un, un gros trafiquant, ben, euh, on va dire que les peines ne seront pas resombées sur vous, hein, on va dire qu'on ne vous prendra pas comme. Euh, comme étant un employé ou un dealer quoi que ce soit, on va dire que vous serez un petit peu euh, ouvert par la police au niveau des infractions. Mais euh, quand je dis bien sûr entre guillemets, c'est que c'est que, que officieux, hein. je peux pas vous couvrir officiellement parce que euh, vous êtes un travail d'indic. Hein. Mais euh, au son, vous avez la deuxième solution, qui est donc une, une amende de 50 000 dollars, c'est vous qui voyez. Mais donc pour continuer là sur la logique, donc si c'est un travail d'indic, autant rester dans la police, monsieur, euh, monsieur Demoun, parce que là, si vous quittez la police, clairement, vous êtes un suspect. On est d'accord, commissaire Ah, ben bah, complètement déjà, honnêtement. Hein. faire enfin, preuve de, enfin, euh, je vous dis, on, vous enquête, on enquête sur vous. Vous avez pu voir que de fait, depuis 2-3 jours, je ne suis pas sur le terrain, que je traîne beaucoup avec le président, parce qu'on rencontre justement ces indiques là. C'est je, je dis bien ces indiques là, pas enfin, cet indic, mais ouais, ces ouais, indics là. Ouais, ouais, ouais avec des conversations téléphoniques, des conversations messages, etc. etc., etc., etc. Euh, et puis là, à la suite de quoi, vous venez pour, avec un motif qui est valable ou non, hein, ça je ne suis pas là pour en discuter, mais comme quoi vous voulez quitter la police, donc je peux comprendre tout à fait que ça, ça, peut, ça peut être un business beaucoup plus lucratif et beaucoup plus intéressant. Moi, je propose, comme je vous dis, vous avez servi sous mes ordres pendant un petit moment, je vous propose deux portes de sortie, soit vous êtes un indique, on, comme vous dites, vous ne serez pas incriminé si jamais la, un, enfin, dans le but du jeu où un gros cartel tombe, vous ne serez pas incriminé. Par contre, sinon, bah, si vous voulez prendre la, la grande porte, c'est 50 000 dollars d'amende. Euh, et du coup, bah, euh, pas de permis de port Même euh, du coup, vous avez pas interdit de, de, de passer un panier de port d'âme pendant un petit moment. Pas de une de moto. Et du coup, un licenciement est 50 000 euros d'amende. C'est vous qui voyez. Bah, moi je pose toujours sur la il n'y a aucun souci. Je ne vais pas renier... Le... Mon métier euh, précédent, il n'y a pas de soucis, voilà. j'étais dans le milieu de la sécurité, donc la pour euh, voilà, un prêt, un prêt, voilà, je le resterai. pour de mon pays Voilà, après une question dis... euh, de monde. Oui. oui. Cette oui. entrée de oui. 1000 euros là, concrètement, dites-nous la vérité, c'est quoi Il y a eu des. il y a quand même eu des. comme je vous dis, vous avez vous êtes passé outre, euh, comment dire le.. le... Vous m comment expliquer comment quels sont les mots Vous êtes passé outre euh, bah, du coup le commissaire qui est donc moi. Vous, vous, moi... Pour être tenu au courant, j'aurais pu vous couvrir en tant qu en disant que voilà, vous étiez en infiltration, entre guillemets, etc. etc., etc. Là, le problème, c'est que malheureusement, vous rentrez vous dans cette situation-là, où vous allez finir par, du coup, ne plus être agent de police, euh, définitivement. Enfin, on verra ça avec le, dans, le, dans le futur, mais pour le moment, c'est à peu près de, de re arrivé. et vous avez une série d'indices. Et bien sûr, toutes les, toutes, les toutes, les, toutes, les, toutes les photos, etc. seront étayées. Enfin, je veux dire, il nous faudra, il nous faudra une heure, un lieu, pour une raison, et bien sûr un visage avec qui vous étiez, pourquoi et comment. Alors j'ai une deuxième solution, commissaire, si vous me le, le permettez. Euh, parce que là, concrètement, euh, auprès de ces hommes-là, donc vous avez réussi à gagner leur confiance, c'est ça pas Encore, on ne sait pas. Où, où est-ce que vous en êtes de moules euh, auprès de, de ces dealers là Est-ce que vous les côtoyez Vous en avez déjà vu un, deux, trois, plusieurs euh, Quel est votre statut auprès d'eux ah Non, j'en ai vu qu'un seul, mais.. Euh... Un seul et c'est. Ce, non, j'en ai vu deux, cette, pardon. J'en ai vu deux. deux du coup, et ces deux personnes savent concrètement que vous êtes dans la police. Oui. Je me suis bien, étonné qu'il qu y a quand même deux trois personnes qui sont venues nous voir. Donc, je me suis bien oui, sûr, non, mais c'est pour être bien sûr, vous voyez. Et ces personnes-là, vous leur avez dit que vous alliez quitter la police pour aller travailler à la ferme familiale ou pas du tout Ah non, non, du tout. L'information, je l'ai eue, il euh, y a de ça même pas une heure. Donc, euh... Ah ouais d'accord. Euh... Donc, eux ne sont même pas encore au courant, ils vous considèrent toujours comme agent de police, c'est ça Tout à fait. Alors, monsieur Donc, le commissaire, euh, moi, ce que je propose, hein, c'est encore une proposition en euh, un avis personnel, c'est vous qui prendrez la décision. Hein. Euh, ce que je propose, là, votre idée, c'était de le... de le renvoyer, c'est ça Ou... bah, dans, dans, dans le principe où... Euh... Oui, il a quand même outrepassé ses fonctions de lieutenant, il a outrepassé euh, les règles, enfin les, comment dire, euh, le fait de devoir prévenir son capitaine pour, euh, ouais, ouais. pour enquêter sur, sur une enquête euh, de ce, de ce, de ce niveau-là, euh, ce qui a eu des répercussions comme quoi la police serait décorrompue, qui a bien sûr été lancé par ces personnes-là, parce que bien sûr un agent de police qui demande euh, pour euh, rentrer dans un trafic ou pour avoir de la weed ou pour avoir de la manette ou de la coque, avec des messages, avec des photos, avec des enregistrements. Bien sûr que oui, ça met dans le mal de la police, donc je suis obligé d'agir. Je suis obligé de le licencier. Voilà. Il arrive. Et donc soit du coup, aspect, je vais continuer. La, la définitive. Ouais, mais je vais continuer du coup pour, euh, pour vous soumettre l'idée. Euh, Cette personne, donc du coup, ne savent pas encore qui va travailler à la ferme familiale, mais euh, le, le croit toujours, le considère toujours comme policier. Pour moi, mon idée, ça serait en fait que... Parce que s'ils quittent la police, ils vont savoir que... Même la, le truc de l'affaire familiale, je ne sais pas si ça pourrait réellement... Euh, ils pourraient réellement le croire, parce que c'est des personnes assez malines, je pense. Je pensais plutôt à une suspension, donc euh, une suspension euh, d'une semaine avant de, de le virer. Euh, euh, sauf, attention, hein, euh, sauf si euh, l'enquête... Euh, les, les, enfin, son travail d'indic euh, s'avère... Euh, s'avère euh, concluant. Enfin, enfin quoi qu'il arrive, je pense que vous allez perdre votre place là-dessus. Je suis d'accord avec le commissaire. Mais avant de perdre sa place, le mettre dans un statut de, sus de, de suspension, de suspendu, de bah, suspendu, tout simplement suspendu, et qui fait croire, en... qui ferait croire en fait à ces hommes-là, parce que je pense que ça a dû être un des principaux euh, arguments que donc, du coup, il dirait qu'il serait suspendu, donc après, euh, de moules, euh, je vous fais confiance, vous trouvez une connerie à sortir, hein. je sais pas, vous avez manqué de respect à votre, euh, votre commissaire, ou à hein, une connerie comme ça, parce que j'imagine que ces personnes-là, vous sont venues vers vous, ont essayé de vous corrompre, euh, dans le sens où vous êtes une personne de la police, et donc vous auriez un œil et une oreille euh, sur les services de police, c'est ça, on est d'accord En gros, c'est ça, pour que le trafic se passe bien, euh, j'aurais pu faire voilà, une D'éviation, un truc dont voilà, mais eh bien, bien sûr, Non, mais je, je suis président quand même, j'ai vécu avant, vous savez, j'ai 40 ans, donc je sais comment ça se passe. Euh, du coup, euh, près commissaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être le foot en, en suspension, parce que ça risquerait de faire justement capoter, euh, tout capoter, s'ils si savent qu'il est plus dans la police. Le foot juste en suspension, mais vous je sais, vous dites que vous gardez très bon contact avec le commissaire, vous êtes au courant des affaires pour qu'on puisse les choper plus facilement. Alors, dans, dans, dans, dans le principe, tout ça peut, peut me paraître bon. Après dans l'idée de toute manière tout va dépendre de, du coup de vraiment l'envie de, de l'agent de moule. est-ce qu'il décide oui ou non de. toute manière de... merci on est d'accord pas la police est-ce que vraiment à ah ben là euh, euh... HRP, vous, tu veux vraiment te lancer dans ça et du coup euh, entre guillemets enfin euh, je sais pas ah non, pas, bah ça c'est on peut pas on met le ouais bah alors, alors, ouais, ou... alors alors alors est-ce que du coup techniquement euh, comment dire Comment expliquer ça si jamais on part du principe, on le met sur une. Euh, moi, je pars du principe, si on, on le met sur. Euh, comment dire On le, mmh. le suspend pendant un certain temps. Il va se passer oui. ce que tu veux. Ils vont, ils vont, ils vont se douter qu'il y a une enquête sur son dos. Donc, du coup. Bah, choses, pas forcément s'il si, si dit euh, j'ai manqué de respect envers mon commissaire euh, il l'a mal pris euh, oui, oui, que justement non mais ça, réfléchissez ceci, ceci, monsieur le commissaire, commissaire en ce moment vous avez une, vous avez une image d'enculé de, de, il faut dire ce qui est d'accord alors c'est pas du tout le cas euh, je connais vos états de service c'est pas du tout le cas il serait mieux de dire que l'agent de moule. Euh, euh, de, ça serait mieux de, que Demoule dise euh, bah, j'ai le manqué, euh, Georges j'ai mal parlé au commissaire il l'a mal pris, vous voyez pour, euh, attention après cette image changera vite quand le trafic va être tombé c'est là où vous allez, euh, voyez ce que je veux dire c'est des fois il euh, faut savoir se faire le passer pour un enculé pour mieux, le pour, pour, pour mieux briller derrière le, pro le, pro le, pro le problème pour moi qui se pose c'est que moi comme je dis si je me devais me placer en tant que, en tant que dealer donc euh, les agents que M. De, Demoule maintenant on peut dire ça, M. Demoule oui. euh, côtoie euh, ce qui va se passer, c'est que du coup, euh, au fait des, des, des, des jours qui sont passés, les enquêtes, et du coup, le fait qu'on ait rencontré certaines personnes qui nous ont montré des preuves comme quoi elle est dans le business, le mettre à pied euh, sous, sous un faux motif pourrait, euh, comment dire, sans, euh, sans l'accord du président, donc sans un papier signé du président, euh, pourrait, moi, me mettre dans, dans la panade. Euh, le souci, c'est que, comme je vous dis, et je moi vous sais sur l'enquête, moi, moi il me reste trois jours. De... Moi je me place, moi je me place en tant que, en tant que, en tant que, que dealer. Dealer. dealer. En, en, je, me place, non, je me place en tant que, en tant que les personnes que Monsieur, que Monsieur, que Monsieur, monsieur de Moule côtoie. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, comment dire euh, Sachant que ces personnes-là ont quand même fait, je pense exprès, parce qu'on vient pas voir la police quand on a, ah. quand, enfin, je veux dire, c'était pas dans leur intérêt de venir nous voir. Et il y a eu une enquête menée aussi de leur côté, parce que comment ils savaient voilà. que Demoule, lui, allait... Euh, voilà euh, Donc, donc, donc, donc euh, vous c'est que, que tout ça, en fait, était dans un but. Le problème, c'est que, est-ce que c'était de faire licencier le de Demoule, est-ce que c'était de, de le prendre dans un business, ou de, du moins d'avoir une, une oreille sur lui, enfin, une oreille... Euh, donc, pour, pour, vous, pour, pour la vous, vous pensez que ce sera moins grillé qu'il se fasse virer que s'il a une suspension Vous êtes en train de me dire, je pense que moi, ça serait l'inverse, ben, et je me mets aussi à la place d'un dealer. Mais le problème, c'est que. Est-ce que vous en pensez pas on, on part du principe. Non, mais M. Demoune n'a pas, inter, pas interagir parce que là, c'est complètement de, de, la, de, la, de, la, de la hiérarchie, de l'administratif. Oui, oh, mais là, oui, mais ça dépend de lui aussi. Donc, c'est. Bah, le problème, c'est que le souci pour moi qui, qui est premier, c'est qu'un licenciement serait plus, comment dire, facile à faire passer qu'une suspension, sachant que. Faire croire à tout ils, même vont, que, ils vont encore plus que, croire mais, que l'enquête, il va y avoir une enquête, moi j'en suis à peu près sûr. Non, ben, le problème c'est qu'il y aura une enquête s'il y a une suspension. Mais s'il y, y a un licenciement direct, c'est que l'enquête est, clo est close. Vous voyez ce que je veux dire C'est <coughs> si, vrai que, que comme ça que... aussi... Oui, non mais la, la suspension, comme je vous dis, peut être due à un mauvais comportement. Euh, vous voyez justement votre image que vous avez en ce moment de pourri, et eh bien si lui de son côté il explique, ben, je lui ai dit un petit mot de travers, il l'a mal pris. Et ça, justement, les pistes, les pistes seront brouillées, vous voyez ce que je veux dire ouais. Ouais mais tout après, ça, mais Après, après c'est vous qui, comme je vous dis, pour... c'est vous le, c'est vous le commissaire, c'est vous le patron, c'est vous qui voulez. Pistes, moi, c'est juste des pistes. suppositions. Les pistes, les pistes seront brouillées pour euh, comment dire pour, euh, Je suis en train de euh, les embrouiller. Pour les civils. Le problème, c'est que ah, les pour clients. les personnes qui sont dans ce deal-là et qui, entre guillemets sont venus nous voir, je pense, pour le faire tomber. Le problème, c'est que pour ça, je pense honnêtement que eux, ça passera pas. Ils diront bien qu'il y a une enquête derrière, qu'il va un indiqué ou quoi que ce soit. Pour moi, quoi qu'il arrive, serait le plus plausible pour moi, ça serait un licenciement. Il choisit les deux solutions, soit il s'indique, soit on paye l'amende. Dans les deux cas, de toute manière, le pari de port elle, enfin, on va dire que le, le, quoi qu'il arrive, le licenciement sera, sera, sera, sera, sera l'aboutissement la, de, de tout ça. Le licenciement perdu par une port perdu par une perdu par une moto, tout ça sera l'aboutissement de tout ça. Donc soit passer par une mise à pied qui pour moi serait plus suspect qu'un une, qu une, qu licenciement, parce que mise à pied pour moi engage une, une enquête, alors qu'un licenciement est une, pour moi une fin d'enquête. Après, pour et moi, plus je plus pense plus que licenciement serait plus viable qu'une mise à pied. C'est vous, commissaire, euh, vous faites comme vous voulez, commissaire. Hein. Moi, c'est je, je, comme d'habitude, hein, vous savez, je propose mes idées, on en discute et vous agissez. C'est comme vous, comme bon, vous, bon, vous, bon, comme bon vous semble. Donc pour moi, ça sera licenciement.. Euh, euh, par contre, du coup, comme je vous dis, après, à vous de voir, est-ce que du coup, euh, moi je vous, une, je vous tends une corde quand même, est-ce que vous voulez du coup euh, payer ces 50 000 dollars d'amende et repartir d'ici, entre guillemets, euh, blanchi, on peut dire ça comme ça, enfin blanchi, pas, pas blanchi, mais je veux dire sans, sans, sans, sans, sans suite, entre guillemets, ou du coup euh, être indique pour la police pendant un certain laps de temps, euh, histoire que nous fassions tomber des personnes qui sont plus hautes que vous. Ah ben il ah n'y a pas de souci, hein. justement, si je peux donner un coup de main, il n'y a pas de problème. C'était bien mon but par de contre, de que, faire avant. Par contre, par contre, du coup, on va, on va établir un contrat entre euh, vous, moi et le président actuel, étant donné que euh, du coup, euh, histoire de me couvrir sur, sur, sur, sur cette sur ce idée-là. Euh, tout ce qu'on vous, qu vous, qu vous demandera du coup sera des enregistrements, des fichiers audio, des photos, et euh, des lieux et des noms, tout simplement. Après on ne va pas vous demander de nous appeler pour dire voilà, euh, il est à tel endroit, à telle heure ce qu'on veut, c'est que voilà, vous nous avez dit, voilà, on est au, on est au pied de bœuf, on veut une photo de un tel à train de cueillir, les pieds de bœufs, un tel à train de vendre, et euh, des chiffres, des noms, et des, des, des enregistrements audio, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, et dites-vous bien, Demoul, que si ça ne vient pas de votre côté, nous, on a nos indices de notre côté, donc on saura vos agissements, vos faits et gestes, on est d'accord, commissaire Oui, et puis par contre, comme je vous dis, par contre, euh, sans, sans preuve, bien sûr, si d'ici si, une petite semaine, on n'a pas de preuve, etc., ou que dans ah bah un il jour, prendra tarif. Preuve, hein, on n'a hein. pas de preuves, à ce moment-là, par contre, euh, l'amende sera la même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en gros, c'est une, une amende sur une sursis. Sur vous voulez me donner une amende, alors que je demande de. Partir. Sur sursis. Euh, si, pas... ah, si vous n'avez pas d'informations. Non, non, c'est si vous n'arrivez pas à avoir les informations. Dans si. euh, non, alors, non, non, non, une semaine, je, je, je pense que, que vous avez. En gros, en fait, l'amende que je vous mets entre guillemets comme épée Damoclès, c'est au cas où demain vous quittez la police et vous disiez écoutez, ils m'ont licencié, je ne plus rien, point barre. Là, tout ce que je vous dis, c'est que le contrat qui est entre vous, moi et monsieur le président, c'est que vous nous donnez informations. par contre si vous ne jouez pas le jeu, l'amende tombera. Tout simplement. Si, si j'arrive pas à l'amende, c'est si vous... Ah, tout, moi, tout ce que je vous demande, c'est des photos, etc. Mais si, vous, après, si vous en savez, après, c'est on s'en tient qu'au licenciement, si des, des compris, hein. moi, moi voilà Moi voilà Après, si vous en savez, on va dire qu'on va partir sur un contrat de euh, on va dire 4 semaines d'indic. Semaine, J'étais à enfin 4 semaines, on va dire que là, on y est début du mois de septembre. Bah, fin du mois de septembre, septembre, vous n'êtes vous, vous plus indic. Donc là, à ce moment-là, vous ne devez plus rien et l'amende du coup, n'aura plus lieu. Le contrat sera, sera, sera révoqué. Mais jusqu'à la fin du mois de septembre... Vous serez notre indique et vous devrez nous donner des informations. Après, on oui, vous ne vous demande pas de nous donner des livres, etc. Mais on. Moi demande je le. Oui. Dire... Ouais. Ah, ah, après en fait, le... Des personnes au-dessus de vous. D'accord. Concrètement, vrai, moi ça. je. Concrètement, moi je. S'il n'y a pas de résultat, je... Au bout de quatre semaines, je ne laisserai pas repartir comme ça. Euh, au bout de quatre ah, semaines. Oui, s'il n'y a pas de résultat, il prendrait l'amende. Moi, ce que je veux dire, moi ce que je veux dire, c'est que les résultats, on se doute bien qu'au bout de quatre semaines. Selon comment cela va évoluer, on se doute bien qu'il ne pourra pas forcément faire enfin, tomber le gros réseau. Mais tout ce qu'on veut, nous, c'est oui. avoir des noms, oui. dis, okay. allez, des photos. Voilà, des noms, des photos, et pour inculper ces personnes-là. D'accord, mais euh, le problème c'est qu que j'ai justement, j'ai essayé de faire ça en tant qu'agent de police, euh, ouais. et j'ai pas eu de suite. Donc au final. Mais euh, ben là, du, du le du, du, du, fait, du fait que vous avez été licencié. Je pense que vous n'êtes plus agent de police, vous pouvez dire que vous êtes quand même parti en, en, en bon terme avec les recrues. Vous ne dites pas que vous êtes parti en bon terme avec les, avec les policiers, vous êtes parti en bon terme avec les recrues. Parce que pour vous couvrir, vous dit, on va dire aux recrues que, enfin, on va inventer une histoire pour dire que les recrues, euh, on va dire, étaient un petit peu entre guillemets de votre côté parce que x et y raison. Et qu'en fin de compte, du coup, vous avez encore des contacts au niveau de la recrue. Donc du coup, pour leur dire, voilà, les agents de police sont postés à tel et tel endroit, en tant que barrage, en tant que ci, en tant que là. Tout simplement Et euh, motif du licenciement, alors exactement Qu'on soit bien d'accord et qu'on soit tous d'accord, qu'on soit cohérent. On va dire. Euh, euh... Ouais, on va dire. Dans, dans, dans les Faute, faute grave, auto... euh, faute grave, euh, et on en dit pas plus, faute grave. Ouais. Grave, Mais on n'en dit vraiment pas grave. plus. Il euh, ne faut ouais. pas dire, euh, par exemple, de Moule, vous dites pas euh, bah, parce que j'ai insulté le commissaire. Moi, je ne vais pas dire euh, parce qu'il a tabassé un citoyen. Vous voyez, c'est faute grave non, bon, et non, on n'en dit, dit pas plus. On, on, met, on met faute grave, secret défense. Uniquement les présidents pourraient être au courant, tout simplement. Okay. Donc, ça, vous, nous, ça vous pas nous, nous, ça nous couvre. Et oui. nous, ça vous couvre de votre côté. Voilà. Euh, Dites-vous qu bien, va, bien tout que qu on a des oreilles et des yeux euh, un peu partout en ville. C'est pas pour rien que vous êtes déjà là dans le bureau, donc euh, l'enquête petite... sera on... rondement menée. On vous laisse du coup jusqu'à vendredi, bon. vendredi prochain pour nous ramener des preuves, tout simplement. Et du coup, on vous donnera rendez-vous euh, dans les lieux publics une fois par semaine, donc en général en, en fin de semaine, pour que du coup, puisse nous donner des informations tout simplement. Bah après, ça, commissaire, comme je vous ai dit plusieurs fois, euh, ça relèvera de votre euh, service parce que moi, mon mandat se finit mardi, donc euh, oui, non, mais pas cette enquête. Tout ça, euh... Euh, tout ça, tout ça, dit c'est secret défense et que je serai le seul à rester entre guillemets euh, entre les deux mandats euh, à un poste gradé de, de l'État. Euh, oh, oui, bien euh, sûr. Que moi qui, qui déteindrai ces cette information-là et du coup, ces informations-là seront transférées d'un président à l'autre. Par, par D'accord, OK. D'accord, OK donc du coup si ça vous pas écouter. on va dire qu'on va, qu va, qu qu va vous demander du coup de signer sur le sur le PC qui est là donc le contrat qui est devant nous bah, donc vous pointez du doigt c'est constat comme signature pareil pour vous Monsieur le Président oui hop je répondais juste un petit message alors, alors du coup par hop, contre attention au feu hein, par contre hein, vous êtes pas vous n'êtes pas garanti par rapport à ça donc du coup vous gardez votre permis voiture vous gardez euh, et vous plus de permis de port d'armes, et vous n'avez plus de taille de moto, tout simplement. D'accord. Et ça va se passer d'ici peu Alors, le permis de port d'armes, non. Par contre, oui. le permis de voiture. Non, mais bien tout ce qui est chasse, du coup, vu que je suis un peu dans les champs, maintenant. Bah alors, pour le moment, euh, sous le mandat de, de, de Monsieur de Monsieur, monsieur le Président Royette, je ne pense pas. Après, ça sera en discussion avec le prochain Président. Moi, je, comme je vous dis, après, en fait, vous voyez, c'est en entre, en, entre, en entre deux mandats, je ne pourrais pas vous dire. Ça sera la décision de de, de, de, de, du futur président. D'accord, très bien, ça va. simplement. Après, moi, comme je, je, je dis, je peux pas, je peux pas vous enfin, là, on peut pas vous suspendre aujourd'hui et vous, de, vous dire que demain vous allez pouvoir passer une Ce C'est pas possible. Je pense qu'on peut comprendre. Ouais, je, comprends. Je, je, je crois qu'il y a votre recrue qui a envie de parler là. Ouais. Donc, euh, du, coup, le le du, là, ouais, du coup, sous le prochain mandat du président. Du coup, sous prochain mandat du président. là, on verra pour, euh, pour à ce moment-là voir bah, la suite de l'année. Par une pandan d'accord très bien du coup commissaire moi je vais, si vous avec, euh, je vais vous laisser avec votre recrue euh, moi faut que j'aille voir monsieur fever pour euh, l'organisation du journal d'accord ok par contre du coup monsieur euh, du coup monsieur euh, attendez attendez juste en seconde que tout le monde reste là euh, juste monsieur du coup monsieur demoul si vous voulez vous pouvez partir hein. du coup on a un contrat signé hein. Donc, euh, voilà. remettre avez... avant votre badge et votre euh, revolver si possible c'est dommage parce que l'intention était parfaite, vous auriez juste dû demander le, le feu vert à votre commissaire et puis là, à mon avis, il n'aurait pas dit non, bien au contraire, donc euh, c'était juste cette demande d'autorisation. Alors vous voyez que je ne suis pas totalement euh, un abruti de service, euh, c'est pour ça que je vous ai demandé votre avis tout à l'heure, pour moi la suspension me paraissait plus logique. Après, euh, c'est le commissaire, je, bon certes je suis président, mais c'est son boulot avant tout, moi je suis président, je m'occupe d'autre chose. Mais pour moi la suspension aurait été plus de rigueur, ça aurait été moins louche. Après euh, direct un, un licenciement, bon ben bah, voilà malheureusement euh, faute de jeu tu bois comme on dit chez nous. Hein. Voilà. <rire> <rire> Vous êtes <salu> <rire>